En octobre, le temps sera plutôt pluvieux, à l'extérieur mais parfois aussi à l'intérieur des bibliothèques. Nous assisterons à une grosse phase d'ASBM sur l'ensemble du territoire. Bonne chance aux prochains agents, scaphandriers, baleiniers, mariniers du réseau des bibliothèques qui affrontent sans frémir l'ouragan des concours d'octobre. On se quitte avec le dicton du mois, gelée d'octobre rend le bibliothécaire sobre. Bon humour à tous